Prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdite. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufle, porte-close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille, au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou... Si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, au fond d'une cave à trente pieds sous terre. Un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court à peine lâché, part, bondit, sort de long, tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a deux pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue. « Droit chez l'individu dont vous avez parlé. »« Il sait le numéro, l'étage, <rire> il a la clé. »« Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et Railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. <rire> » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. » Poème, extrait de toute la lyre de Victor Hugo. J'ajoute maintenant mon grain de sel. D'abord, bravo et merci Victor Hugo pour avoir si bien mis en mots les ragots. Ensuite, entre nous soit dit, la médisance, c'est assurément ballot quand on y pense avec tous les moyens de communication que notre époque met à notre disposition, nous nous retrouvons avec un retour de boomerang, à peine le mot s'échappe de notre langue. Il y a aussi ce qui sort de nos claviers et l'absence de ton qui peut tout remanier. Sur les réseaux sociaux aux soi-disant « amis », faudrait aussi décompter nos ennemis. En des ennemis à la légère, c'est la récolte assurée de belles galères. Autant de moyens de nous exprimer à tout va, où beaucoup tendent à se prendre pour des divas, il nous faudrait tous en faire l'apprentissage et surtout réfléchir à leur bon usage. La médisance rime aussi avec complaisance, à laisser les vipères dans l'omniprésence est bien présomptueux que d'imaginer qu'elle ne crache pas sur nous dès notre dos tourné. Alors, ne faisons pas de la médisance notre compagne de jeu ou de permanence. Inspirons-nous des fameux accords Toltec et recentrons-nous sur nos besoins intrinsèques. En orientant nos vies sur la bienveillance, finit le cercle vicieux de la médisance. La bienveillance dans nos façons d'observer, de penser, de nous exprimer, de décider, de conduire nos actions et de réagir aux tensions et aux problèmes qui nous font nous réduire. La bienveillance aux autres, qu'ils soient proches ou lointains, considérant humains et autres qu'humains, et aussi envers notre propre personne, ces différentes dimensions qui entre elles résonnent. La bienveillance, qui peut s'entendre en deux mots, bienveillance, vibrons-la et assurons-en la promo. Voilà, et puis maintenant je vous invite à visiter le site internet que j'ai conçu, qui s'appelle autour la autourdelabienveillance.fr, autour de la bienveillance en un seul mot, avec deux grandes parties, une première partie qui essaye de donner de la chair au concept de bienveillance, et puis une autre partie qui euh, promeut l'idée d'une société et de territoire de la bienveillance qui soit capable de saisir sérieusement un certain nombre de grands enjeux de notre société actuelle et de demain, à savoir des enjeux écologiques, évidemment, sociaux, démocratiques, d'une économie responsable et durable, des enjeux de santé physique et psychique, de l'éducation, de la culture, etc. À bientôt